Bonjour, c'est Pierre Maumont, j'espère que vous allez bien, c'est-à-dire que vous avez le ressort moral qui nous est nécessaire dans cette période anxiogène. En cette période anxiogène, nous sommes à la recherche de valeurs refuges et nous pensons de manière assez automatique à l'immobilier. Le problème, c'est que l'immobilier est un terme générique. En clair, il existe plusieurs sortes d'immobilier. Et nous allons voir dans cette vidéo qu'il y a des formes d'immobilier qui ne sont pas vraiment des valeurs refuges et d'autres qui conviennent beaucoup mieux à un usage de valeurs refuge. Cette vidéo sera donc la première d'une petite série consacrée aux valeurs refuges. Pour ne pas manquer les vidéos suivantes, et bien pensez dès maintenant à vous abonner, c'est le plus simple. Vous disposez pour ça de l'icône vert et bleu qui est en bas à droite de, de votre écran, sinon vous avez un lien d'abonnement classique sous la vidéo. Je profite pour vous dire dès maintenant que si cette vidéo vous paraît intéressante et qu'à la fin du diffusionnage elle vous a paru utile pensez à lever le pouce c'est important pour sa diffusion et c'est important également pour la notoriété de ma chaîne je vous en remercie par avance. L'immobilier qui vient à l'esprit quand on parle de valeur refuge ou de manière plus générale d'investissement immobilier c'est l'immobilier résidentiel locatif et je vais justement commencer par vous expliquer que ce, cette forme d'immobilier est loin d'être la forme idéale euh, à la fois en tant que valeur refuge et même par les temps qui courent comme choix d'investissement dans l'immobilier. En effet cette forme d'immobilier euh, subit de plein fouet les deux risques principaux de l'immobilier, le premier c'est d'acheter trop cher, autrement dit d'acheter à un moment où l'immobilier est survalorisé, ou tout simplement eh bien de, de se tromper soi-même quand on achète, quel que soit le moment où on achète, d'acheter de l'immobilier, d'acheter l'immobilier sur lequel on se portera à un prix qui est excessif par rapport à ce qu'on aurait, qu aurait dû payer. Et le deuxième risque euh, qui est euh, le, plus, le plus lourd, surtout quand il est combiné au premier, euh, c'est que cette forme d'immobilier nous explose de plein fouet au risque locatif dans l'immobilier. Et en période de manque de visibilité sur le long terme et le moyen terme, et même le moyen terme, comme c'est le cas actuellement, l'exposition au risque locatif, sans système qui vient amortir. Euh, les conséquences du risque locatif euh, est, un, est un danger. Euh, le scénario qui est celui qui concerne tous les investisseurs immobiliers, immobiliers aujourd'hui, tous ceux qui aujourd'hui veulent faire de investissement immobilier, c'est celui d'une dégradation de l'environnement économique, et j'ai consacré plusieurs vidéos euh, sur différents sujets financiers, notamment le sujet monétaire, euh, dont l'issue, à terme et pas forcément à long terme, dans les années qui viennent, sera probablement une baisse du pouvoir d'achat des ménages, autrement dit un appauvrissement général. À quel degré, bien évidemment, je n'en sais rien. Mais dans ce scénario d'appauvrissement général, eh bien, ceux qui sont concertés, concernés, je veux dire, de, au premier chef pour un investisseur immobilier, ce sont. Les locataires, autrement dit, rien ne nous garantit aujourd'hui que dans l'avenir, quand on fait un investissement immobilier, on aura toujours des locataires capables de nous payer euh, soit le niveau de loyer sur lequel nous comptons quand on fait l'opération aujourd'hui, soit même que nous aurons régulièrement des locataires. Autrement dit, nous n'avons aucune visibilité sur ce que sera la réalité de nos revenus immobiliers dans le moyen terme, ne parlons même pas du long terme. Donc dans ce contexte, quel est le scénario catastrophe Alors quand je dis catastrophe, ce n'est pas forcément la catastrophe absolue. Euh, en tout cas, ça sera relativement catastrophique pour l'opération d'investissement immobilier elle-même. Euh, et en fonction de la situation, de, on dire, de la base financière, de l'assise patrimoniale de l'investisseur, ça peut être embêtant, ça peut être très embêtant, ça peut être très grave. Eh bien, le scénario, c'est celui où suite à une détérioration donc du pouvoir d'achat général et de vos locataires, si vous avez investi dans l'immobilier, eh ces locataires donc, euh, vont cesser de vous payer ce sur quoi vous comptez. C'est ce que je vous disais il y a un instant. Et la conséquence de cela, c'est que si vous avez investi à crédit, eh bien, euh, les loyers, la réalité des loyers que vous inquiéterez sur l'année, entre les moments où il n'y a pas de locataires euh, pour cause de difficultés sur le marché et les moments où il y aura des locataires qui ne pourront pas payer ce que vous avez prévu, donc auxquels vous, aurez, vous allez consentir des loyers moindres, euh, vous n'aurez pas du tout la masse de loyers sur laquelle vous comptez. Et autrement dit, vous n'aurez pas face au, au remboursement du prêt qui lui n'est pas négociable et qui n'est pas aménageable ou qu'il est à la marge vous n'aurez pas la quantité de loyer qui permettra de faire, euh, de faire l'équilibre ou même de vous donner une cash flow positif si vous aviez réussi à concevoir une opération qui au départ avait du cash flow positif. Donc autrement dit vous allez vous trouver avec un cash flow négatif ou plus négatif, ou plus négatif que ce qui avait été prévu que vous ne pourrez pas assumer ou que vous aurez du, du mal à assumer, donc il vous demandera des sacrifices, qui n'était vraiment pas le but de l'opération d'investissement immobilier initial, et à partir de là, eh bien, la solution, la seule solution de s'en sortir, euh, au meilleur compte, ça sera de revendre votre opération. Pour revendre votre opération, il faudra que premièrement vous, vous ayez en face de vous un marché immobilier euh, dans lequel il y a une demande, il y a des, des acheteurs en quantité suffisante. Et dans le contexte que je viens de vous décrire, ce n'est pas certain du tout. Il est même à craindre que le marché de l'immobilier soit très ralenti, euh, voire à un certain moment bloqué, même si ce n'était que provisoire. Le problème c'est que si vous voulez vendre à ce moment-là, euh, ça sera très embêtant pour vous. Donc d'une part un marché immobilier euh, très euh, ralenti, et d'autre part des niveaux de prix, ça va avec, qui auront baissé par rapport au prix où vous avez acheté, d'où l'intérêt d'acheter avec une marge de sécurité. Mais même avec une marge de sécurité, si les niveaux de prix ont suffisamment baissé, eh bien vous vendrez à perte ce qui est regrettable, mais surtout vous, vous tirez de votre vente un prix qui, si vous êtes amené à vendre à une époque où vous avez encore une masse de prêts importante à rembourser, un prix qui sera inférieur à ce qu'on appelle le capital restant dû. Autrement dit, une fois que vous aurez euh, vendu, vous n'aurez pas assez d'argent pour rembourser la banque, donc pour vous débarrasser de votre prêt, autrement dit des mensualités qui vont avec, alors même que si vous vendez, c'est pour obtenir ce résultat. Donc la conclusion de cette démonstration, c'est que Actuellement, le risque quand on investit dans l'immobilier, c'est celui-là, et que la tentation de faire de l'investissement immobilier à crédit, parce que les crédits aujourd'hui sont gratuits ou quasiment gratuits, euh, n'empêche pas le, le déroulement de ce scénario dans l'avenir. Pour rappel, un crédit gratuit, c'est un crédit dans lequel il n'y a, a pas d'intérêt ou quasiment pas d'intérêt, mais le crédit quand même, le principal, doit être remboursé. Et en cas de difficulté, typiquement celle que je viens de décrire, euh, le remboursement du capital... Euh, risque de s'avérer extrêmement pénible donc le moins qu'on puisse dire c'est que ce type de d'investissement n'est pas vraiment ce qu'on appelle un investissement dans une valeur refuge les, les, les sols immobiliers pour euh, bénéficier d'un effet valeur refuge euh, celle ci on les l'écarte c'est clair euh, la première solution c'est de ne pas être exposé au niveau de notre investissement de plein fouet au risque locatif, eh bien, ça s'appelle la mutualisation. C'est investir dans un cadre mutualisé. Et la deuxième solution, elle est encore plus radicale, c'est de ne pas faire de locatif. Alors, ça peut vous surprendre. La première solution va surprendre certains d'entre vous, pas tout le monde, parce que quand je parle d'investissement mutualisé, on passe tout de suite, en tout cas quand on connaît un peu le sujet, on passe tout de suite à certaines formes d'investissement dont je, je vais vous parler tout de suite. Euh, par contre, quand je dis faire de l'investissement immobilier sans, sans locatif, là, ça, ça va surprendre une très grande majorité d'entre vous, mais je vais également, dans quelques minutes, vous expliquer de quoi il s'agit. L'investissement immobilier mutualisé, il existe plusieurs véhicules d'investissement, on appelle cela comme ça, les, les, moyens, de, les moyens de faire de l'investissement mutualisé euh, ou de, de l'investissement de telle ou telle forme, ça passe par ce qu'on appelle des véhicules d'investissement. Euh, le plus connu, c'est l'SCPI, la Société Civile de le Placement Immobilier, c'est celui dont je vais vous parler. Il y a également euh, une autre forme qui est moins connue, mais qui est très intéressante, c'est euh, l'investissement à travers de ce qu'on appelle les SIIC, Société d'Investissement immobilier. Euh, immobilier, je ne rappelle plus quoi, enfin, on m'a dit que c'est l'immobilier en bourse. Euh, et dès que j'ai prononcé le mot bourse, vous comprenez qu'on ne peut pas voir, voir en cela des valeurs refuges, du moins sur du court-moyen terme, parce que sur le court-moyen terme, la bourse est toujours sujette à des, à des fluctuations de très grande ampleur, et si on a besoin de son argent au moment où la bourse casse la figure, et eh bien même si l'argent est placé euh, dans des fonds immobiliers, euh, ça sera embêtant et, et il n'y aura pas d'effet de valeur refuge. Par contre, sur le long terme, effectivement, on peut considérer que les SIC, ce qu'on appelle les foncières cotées, tout simplement, euh, d'ailleurs, bon, SIC, Société d'Investissement Immobilier cotée, voilà, je cherchais ce que vous voulez dans le C, euh, sur le long terme, oui, on a affaire à la valeur refuge. Par contre face à des élèves à des élèves de court, court terme moyen terme on n'a pas vraiment affaire à de la valeur refuge alors je vous rappelle rapidement ce que c'est qu'une SCPI euh, vous avez accès d'ailleurs sous euh, la vidéo à un pdf consacré à la SCPI euh, pour évidemment une, une vision plus approfondie de la chose je vous conseille vivement de vous procurer ce, ce pdf qui est, qui, est, qui, est, qui est gratuit la SCPI euh, ça veut dire donc société civile de placement immobilier, autrement dit euh, c'est une société, c'est une, euh, une entité qui récolte les fonds des personnes qui veulent investir dans l'immobilier mais qui veulent investir à travers un, un très grand patrimoine immobilier. Autrement dit, euh, qui ne vont pas tout mettre sur euh, un bien immobilier mais qui vont devenir euh, qui vont acheter des parts d'une société qui a placé tout l'argent de, de, de ses participants, donc de, de tous ses investisseurs, dans différents, dans de très nombreux euh, immeubles, euh, donc dans des centaines, des, des, des centaines de, de, biens, de biens immobiliers. Euh, tous ces biens sont mis en location, euh, ce qui génère bien sûr des revenus, et la vocation de la CPI c'est non seulement euh, de d'acheter les immeubles, de les exploiter, mais c'est aussi de distribuer les, les revenus aux participants à la CPI, c'est-à-dire aux investisseurs comme vous et moi qui ont acheté des parts. On comprend tout de suite avec un tel système euh, de mutualisation, on n'est plus exposé de plein fouet au risque locatif qu'il y a toujours dans l'immobilier tout simplement parce que quand on a un seul bien, si ce bien est loué, tout va bien. S'il est mal loué, c'est-à-dire s'il est loué moins cher, ça va moins bien. Euh, s'il est loué beaucoup moins cher, ça va beaucoup moins bien. S'il n'est pas loué du tout, ça va très mal. Quand on a des parts dans un patrimoine immobilier qui fait des centaines d'unités, on sait très bien que, statistiquement, il est impossible que les centaines d'unités du patrimoine dans lequel nous sommes ne soient pas louées. Ce qui peut se produire, c'est que, euh, au T, eh bien, le patrimoine, ce qui va se produire probablement, c'est que le patrimoine doit avoir un taux de remplissage qui correspond à la statistique du, du remplissage locatif sur, sur le marché immobilier à ce moment-là. Bon, autrement dit, le taux de remplissage, ça sera 100% moins la statistique de, euh, de logements non loués ou de loyers impayés sur le marché cette statistique elle est de l'ordre de 2 ou 3%. Donc ça veut dire que si le patrimoine fait 100 logements, il y aura 97 logements qui seront loués avec un loyer plein et 3 logements qui ne seront pas loués du tout, ou sur lesquels il y aura des problèmes de loyer. Donc ça veut dire que au lieu d'avoir des revenus locatifs qui seront de 100% du potentiel de cet ensemble immobilier, ils seront en permanence de 97% ou 98%, voire un petit peu moins si la gestion de la SCPI n'est pas optimale et que, en plus de, ces, de cette statistique de logements pas loués ou mal loués, il y a quelques logements qui ne sont pas loués parce que la SCPI n'a pas été suffisamment diligente pour trouver rapidement un nouveau locataire quand un locataire s'en va. Cela dit, on voit bien qu'on est totalement à l'abri de graves aléas locatifs, on aura en permanence donc un, euh, un, un niveau de rendement qui correspondra à 97%, 95%, 98%, 99%, 99 de ce qui est le, le potentiel optimal du parc immobilier dans lequel on est, c'est-à-dire euh, la situation où la totalité des, des biens serait loués et serait loués avec un loyer total. Du coup, ça veut dire qu'on n'a plus de réseau locatif à titre personnel. Donc c'était, c'est bien sûr un progrès énorme par rapport à, à ce qui se passe quand on investit soi-même en direct dans 1, 2, 3, 4, 5, même 10 appartements. Euh, 10 appartements, il y a déjà un effet de mutualisation. Il est peu probable qu'on qu ait 10 appartements ensemble qui soient pas loués ou qui soient mal loués. Mais la mutualisation... A un effet beaucoup moins important que dans un très grand patrimoine comme celui d'une SCPI parce que si vous avez 10 appartements et qu'il y en a deux qui ne sont pas loués et eh bien vous avez quand même 20% de vornous locatifs qui, que vous n'avez pas. Dans une SCPI ça n'existe pas. Là. Et on comprend à partir de là on comprend quelle est la supériorité de l'investissement SCPI en période difficile comme aujourd'hui ou en période qui menace d'être difficile c'est que si les choses se gâtent dans les mois ou les années qui suivent la souscription à la SCPI et eh bien probablement que le taux de remplissage sera statistiquement moins élevé. Enfin, il restera quand même très significatif, donc on continuera à encaisser une part significative du rendement que la SCPI sert aujourd'hui. Et si la SCPI d'ailleurs a été habile dans sa gestion, euh, les difficultés qui, qui naîtront sur le marché locatif du, du type d'immobilier qu'elle loue à ce moment-là seront en plus fortement amorties. Euh, tandis que si on a investi sur des biens locatifs séparés quand les difficultés d'environnement vont survenir et eh bien là on sera impacté de plein fouet il faut ajouter que les SCPI n'investissent pas toutes dans le, euh, dans le marché de, de la location euh, résidentielle, autrement dit, dans le de, de marché des, des appartements pour des personnes qui, qui en font leur résidence principale ou, ou pas. Euh, beaucoup de SCPI sont ce qu'on appelle des SCPI de rendement, qui elles, investissent euh, dans le marché des bureaux, des locaux commerciaux, des entrepôts, des locaux industriels, euh, qui, euh, dont le fonctionnement, évidemment, est, est, a peu de choses à voir avec le marché de la, de la location résidentielle, euh, et qui, par leur variété, de, de type, permettent de, des stratégies d'adaptation en fonction de l'évolution de la conjoncture. Donc voyons, voyons maintenant que, quelle, autre, quelle est l'autre forme d'investissement immobilier euh, qui a, de par sa nature, une, une qualité de, de, valeur, de valeur au fuge. Une qualité d'investissement valeur au fuge. C'est ce qu'on appelle donc l'investissement en new propriété. Je vais faire un petit peu plus vite parce que la vidéo a déjà 18 minutes de durée et j'essaie de ne pas dépasser de beaucoup les 20 minutes. J'ai mis en ligne, ça fait quelques temps, une vidéo de formation sur l'investissement en, en, en new propriété sur YouTube. Euh, je vous mets également sous cette vidéo le lien pour, pour y accéder. Donc, en quelques mots, l'investissement en new propriété, c'est basé sur une caractéristique juridique de la propriété dans notre, dans notre système de droit. Euh, la propriété, bon, on va parler d'un bien immobilier parce que là, c'est ce qui nous intéresse. Euh, elle est, en fait, elle est composée de deux parties. Une partie qui s'appelle la nue propriété, une partie qui s'appelle l'usufruit. Quand on a la pleine propriété, on a les deux. On a la nu propriété et l'usufruit. L'usufruit, c'est quoi C'est la possibilité tout simplement d'utiliser le bien, soit pour y habiter soi-même, soit pour le mettre en location et en tirer les loyers. La nu propriété, c'est la maîtrise de, du sort de ce bien. C'est-à-dire, c'est la possibilité de décider, principalement, de décider de le vendre. Quand on investit dans l'immobilier locatif, ça veut dire qu'on va vouloir bénéficier des loyers. Autrement dit, on va vouloir avoir l'usufruit, Malheureusement, les problèmes qui peuvent venir d'un investissement immobilier, je crois que vous l'avez compris, ils viennent du locatif. Si on peut investir dans une forme d'immobilier dans laquelle on n'aura on que la new propriété, à ce moment-là, on sera délesté du problème locatif vous allez me dire, oui, mais euh, si euh, on n'a pas la possibilité de le louer, on n'aura pas la, la possibilité d'avoir des rentrées locatives, donc rembourser le prêt, si on a, si on a acheté un crédit, ça va être vachement difficile. Oui, c'est vrai, mais si vous n'achetez que la nouvelle propriété, eh bien vous allez payer beaucoup moins cher que, vous, que si vous achetez la pleine propriété, puisque par définition, vous ne pourrez pas bénéficier des loyers. Et justement, la différence de prix entre... La pleine propriété et la nue propriété, c'est le montant des loyers que vous ne toucherez pas pendant toute la durée de, euh, de temps où vous, comme, vous ne serez propriétaire que de la nue propriété. Parce que quand on achète une nue propriété pour faire un investissement immobilier, c'est une nue propriété temporaire, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, en général c'est 15 ans, un peu plus, un peu moins, ça va jusqu'à 20 ans, euh, nous, on récupère l'usufruit. Pourquoi Parce que quand vous, vous avez acheté la nue propriété, simultanément il y a une, une entité locative, donc ce qu'on appelle un bailleur institutionnel, qui lui a acheté la nue propriété, pardon, acheté l'usufruit, pour pouvoir mettre les appartements à disposition de, lo, de locataires, parce que le, le métier d'un bailleur institutionnel c'est... Euh, c'est de, de louer euh, donc à, à des fonctionnaires, à des, à des cadres, enfin des, à des personnes comme ça, euh, de pouvoir mettre le logement à disposition de ces personnes pendant une quinzaine d'années sans lui-même, bailleur institutionnel, devoir payer la nue propriété qui finalement ne l'intéresse pas. Euh, donc d'un côté, vous avez un bailleur institutionnel qui, pour une durée provisoire, mettons 15 ans, euh, achetait les usufruits, vous, pour la même durée, vous avez acheté la new propriété, donc vous avez payé beaucoup moins cher, euh, et donc ça sera plus facile à, à financer bien sûr, et au terme, de, au terme du démon du, du moment, donc 15 ans dans notre exemple, eh bien le, le bailleur institutionnel va perdre le droit d'utiliser euh, le bien pour son propre usage donc pour le mettre en location et vous, vous allez récupérer automatiquement l'usufruit. Donc au terme des 15 ans vous aviez la, la new propriété que vous avez payée plus l'usufruit que, que vous récupérez gratuit, gratuitement donc vous avez un bien dont la valeur passe d'une valeur diminuée qui est celle de la new propriété à une pleine valeur qui est celle de la pleine propriété Voilà le, le fondement économique de ce type d'investissement et ce qu'il faut retenir dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire la recherche d'un investissement avec valeur de, de valeur, valeur refuge en l'occurrence c'est que ce type d'investissement vous déleste totalement de l'aspect locatif et donc de l'aspect risque locatif pas à, faire, à me faire vos commentaires dans la zone commentaire qui a sous la vidéo parce que je sais que ce que je viens de vous expliquer notamment sur la solution nu propriété va surprendre beaucoup et puis également les, on va dire les prudences que j'ai les défauts que je vois à la solution investissement locatif classique, c'est-à-dire à, à l'investissement dans le résidentiel à crédit euh, comme solution valeur refuge, euh, va peut-être heurter ceux qui ne jurent que par ce type d'investissement. Euh, je n'ai rien contre ce type d'investissement. Je pense que dans, dans certaines circonstances, il, il est très intéressant. Cela dit, pour que ce type d'investissement soit vraiment une valeur refuge, il faut euh, résoudre un certain nombre de problèmes. Qui actuellement sont très difficiles à résoudre. Il faut ne pas payer trop cher sur le marché actuel, et le marché actuel est élevé. Il faut même payer suffisamment bon marché pour que en cas de baisse du marché euh, qui serait consécutif au, au type d'événement dont j'ai parlé en début de vidéo, eh bien, euh, on ne perd pas d'argent. Et également, il faut pouvoir que le choix du bien sur lequel on est que ce soit une maison, que ce soit un appartement, euh, et de la zone dans laquelle on, on fait l'opération, euh, permettent d'avoir une visibilité sur le locatif, au moins de moyen terme, puisque une opération immobilière à crédit, c'est du moyen terme. C'est assez rare que, on, quand on emprunte... Euh, surtout avec les taux qu'on a aujourd'hui, on en prend rarement sur, euh, sur 10 ans, on est plutôt sur du 15 ans, 20 ans, 25 ans. Euh, donc il faut avoir une, une visibilité locative sur une durée aussi longue, ce qui est très difficile, euh, surtout dans le, dans le cadre de transformation de la société française et des transformations économiques qui vont affecter les grandes villes, les villes moyennes, les petites villes, etc. C'est bien difficile aujourd'hui d'être capable de dire, pour investir, sur le long terme, avec une visibilité sur le loyer, il faut aller sur tel type d'emplacement. Voilà, alors maintenant, si vous, vous avez des analyses, on va dire, différentes par rapport à ça, ou des solutions par, par rapport à ce type de problème pour l'investissement locatif classique, eh bien, je vous ferai un plaisir d'en prendre connaissance, et ceux qui regardent cette vidéo, qui sont plutôt mon avis, sont également heureux de les découvrir, et nous pourrons échanger là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Portez-vous bien, bien, bien évidemment, continuez à vous porter bien, avoir le, le ressort moral, cogitez surtout là-dessus et de manière critique par rapport à ce que vous pensez et par rapport à ce que je vous ai expliqué. En attendant que nous nous revoyons pour la prochaine vidéo sur le verre refuge, et, et je vous dis donc à bientôt.